il y a bien un conflit qui a marqué l'histoire de la Terre et dont on mesure encore les conséquences. Bon, je vous cache pas qu'il y a pas tout le monde qui peut flex en ayant son propre logo sur un PC portable. Quoi, c'est un flex de merde Bah ouais, bah écoute, faut bien que je lance la vidéo au bout d'un moment et que je trouve quelque chose pour le faire. Ah, j'ai voulu faire le mec concentré, euh, t'as as l'étudiant Harvard ou quoi Alors, On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, un nouveau vlog, ça fait un moment qu'on n'a pas été là. Et nous sommes à l'heure actuelle aux États-Unis, Los Angeles. J'ai allumé toutes les lumières parce qu'il n'y a pas assez de luminosité dans ma chambre, mais on a quand même une vue sympathique. Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, la barre Regardez, c'est Santa Monica et la grande roue. Et la plage Puis sur l'eau de maison américaine classique, nous sommes sur le territoire américain pour aller tester le nouveau Call of Duty MW2 et je vais directement vous raconter une petite anecdote en début de vidéo parce que j'ai vraiment été Zach el Batardos. Alors pourquoi est-ce que j'ai été Zach el Batardos Je devais aller à Los Angeles à partir de juin, juillet, je le savais d'accord J'avais totalement accepté. Puis c'est présenté le week-end à peu près du mi-septembre 17 septembre, un truc comme ça en fait dans ces eaux-là c'est présenté une OP où je devais aller à Istanbul pour faire des choses machin etc. Ah, non c'est pas pour des cheveux, arrête. Donc je devais y aller. Donc je suis allé voir mes amis d'Activision et je leur ai dit bah écoutez, je suis désolé les gars, euh, je vais devoir annuler, tu vois, je peux pas venir. Et donc du coup, ça fait quand même mauvais genre. Du coup, moi, tu vois, ils ont un petit peu le seum mais c'est normal. Mais je me prépare pour mon OP. Puis euh, boum, <rire> l'OP s'est fait annuler. Donc du coup, j'ai fait un peu le mange merde et je suis allé les revoir et je leur ai dit en fait, bah écoutez, euh, finalement, je suis disponible. <rire> Est-ce que ça vous dit quand même de me prendre Non En retard Ouais, bon, ils m'ont quand même pris. Moi, bon, ça fait plaisir. En même temps, j'avoue, ça fait mange merde mais je les avais déjà dépanné une ou deux fois, donc c'est le retour d'ascenseur. Nous sommes le matin. Et je, je me suis levé à 6h. C'est pas tous les jours que je me réveille naturellement à 6h. C'est pour ça qu'il faut que vous sachiez un truc. C'est que le décalage horaire américain est 50 fois mieux que le décalage horaire asiatique. Parce que le décalage horaire asiatique, vous verrez si vous faites les deux continents. On va pas dire que tu avances dans le temps, mais quand tu arrives vers là-bas, ils ont des heures en plus. Donc du coup, c'est plus compliqué pour toi de te caler correctement. Alors que ici, vu qu'il y a des heures en moins, et eh ben tu peux dormir plus facilement. En réalité, quand t'arrives, c'est un peu moins chiant, tu vois. Genre, quand t'arrives, souvent, il va être 21h, 22h. Bon, tu restes réveillé 2-3 heures de plus, et hop, tu vas te coucher et tu te réveilles à 6h. Comme Zach Alors là il est 7h30 8h quasiment Je vais aller retrouver Lohan et tout Ils veulent aller petit déj On va y aller ensemble Mais avant tout Je vous montre un petit peu Ma chambre Ceci est un paysan C'est moi Regardez Maillot de l'OL, Gros short Nike Le PC Et j'ai rangé mes vêtements et Là, là c'est là où je vois Que j'ai fait le boomer Par rapport à quand j'allais à LA avant hein. Je vous présente mon matériel caméra pour stream, hop, des adaptateurs qu'on m'a prêté, des câbles en tout genre, une casquette que j'ai beaucoup trop utilisée, le code que je révise, et bah ouais les gars, code plus conduite, je suis à 10 heures de conduite, on va bientôt l'avoir, un lit fait à la zeub, une valise, et bien entendu alors attends, des gros yep, et et et du linge sale, t'as pas envie de sentir l'odeur de ce caleçon. Hein. Bon, voilà pour la chambre d'hôtel, hein, tranquille, petit hôtel vers Santa Monica, ça fait plaisir. Ah, on a toujours des beaux hôtels, ça permet de pouvoir dire du bien du jeu, c'est important, c'est important. C'est le bâtard. Et enfin, le dernier petit accessoire, ma machine pour dormir la nuit là, hein, avec le masque et tout. Certains l'ont vu, hein, je vous en avais déjà fait une vidéo pour parler. Normalement, t'as un masque avec ça, ça t'envoie un flux d'air et ça met bien. Bref, nous sommes le mercredi. Aujourd'hui, au programme, c'est simple, on a du temps jusqu'à 16h. Donc, je crois qu'il y a Lohan et sa femme qui voulaient aller à Beverly Hills et tout ça, machin. Je vais voir si je me joins moi je voulais faire un tour à la plage au moins, wesh, oui, j'ai passé l'été avec la Corée du Sud, tout ça, je suis pas allé assez me baigner, tu vois, j'ai pas assez profité de l'eau, donc j'avais envie de, de kiffer, donc je pense que ça va peut-être prendre une serviette et y aller en légende, on va peut-être aller au petit-déj, et ensuite vers 16h, on va se rendre là où on va pouvoir euh, tester le jeu. Donc en fait aujourd'hui c'est euh, le, les tests techniques, d'accord, donc les tests techniques, on va pouvoir stream, c'est la première fois, je crois, qu'on va pouvoir stream tous euh, le nouveau Call of Duty et le nouveau mode Warzone, donc euh, Warzone 2 et MW2. J'en ai test aujourd'hui de 16h à pendant la soirée et euh, demain, du coup, ça va être la journée de recording Plus de stream Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor à quoi ça ressemble J'ai recroisé Gotha J'ai croisé Lolo J'ai croisé Punk Il faut que je croise encore Chaud Monsieur le V12 tout ça Mais c'est des journées qui font plaisir Et on va pouvoir se faire un petit kiff Vous savez quoi Je vais sauter rapido à la plage Parce que vraiment je m'en voudrais de ne pas y mettre un pied Parce qu'en réalité c'est quasiment un des seuls timings où je peux Puis je reviens pour rejoindre Lolo Let's go Mais qu'est-ce que je me casse les couilles à vouloir aller à la plage, là je suis vraiment un paysan, sérieux. Je n'aime pas les villes américaines. Et je n'aime pas Los Angeles. Alors certains là, les bandeurs ou des mecs qui sont jamais allés ou peut-être déjà allés d'ailleurs, hein, vont me dire mais t'es fou Zach, comment ça se fait machin. Et c'est vraiment un truc que j'avais pas compris pendant très longtemps. J'en parlais notamment un petit peu dans les villes de France de temps en temps. Et en fait, je l'ai compris en regardant des vidéos YouTube, notamment conseillées par Willou. Parce que Willou, il en parlait dans ses vidéos sur pourquoi il aime Amsterdam. Et en fait, je n'aime pas les villes américaines pour une raison. C'est parce que la plupart, à quelques exceptions près, genre New York ou Boston, elles sont toutes faites... Pour la voiture. Vous pouvez le voir sur le plan d'avant, les trottoirs sont petits, les distances sont longues, et en fait, les villes américaines ont été construites d'une telle manière que la voiture a été vue comme le moyen de liberté. Et au lieu de retaper des centres-villes historiques, tout ça, machin, sachant que l'Amérique a malheureusement, enfin malheureusement, elle a moins d'histoire que l'Europe, quoi, tu vois. Du, du coup, eux, ils ont étendu leur ville, et dès qu'aux États-Unis, tu veux faire quelque chose, si t'as pas de voiture, t'es dans la merde. Alors, ouais, je suis un piéton, donc ça relève sur, sans doute mon aigreur, mais dans une des vidéos que je regardais qui parlait un petit peu d'aménagement urbain et de tout ce problème aux États-Unis, le mec relevait un problème réel c'est que tu ne devrais pas avoir besoin d'avoir une voiture pour participer à la société. Bah franchement c'est un peu réel ce qu'il a dit aux états unis c'est un peu le cas. Allez ça c'est l'hôtel où on est et ça là en face et ça c'est la plage. est ah, ce que je viens de vous décrire pour moi c'est vraiment le plus gros souci tu vois. En tant qu'Européen moi j'aime bien marcher dans les centres-villes, avoir des endroits historiques, pouvoir prendre je sais pas le métro, tu vois les transports en commun. Je crois qu'à Los Angeles il y avait un truc dramatique, une statistique qui était fou, enfin folle, c'est qu'à Los Angeles t'as plus de 10 millions d'habitants, hein, c'est très très grand. Et en dehors du fait qu'il y a plus de 10 millions d'habitants, leur transport en commun. Sont sont à peu près autant utilisés que les transports en commun d'une ville comme Strasbourg. Comparer les tailles des deux, hein. Euh, tu, pas la même chose quoi tu vois. Alors en plus c'est derrière en Los Angeles je crois que ça craint vraiment sale. Et j'ai vu les tweets de Balou, j'ai vu des trucs, etc. Il y a encore un rappeur qui est mort récemment. Apparemment c'est chaud là, donc je sais pas à quel point je prends des risques en étant avec ma caméra comme ça euh, ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui ont l'air euh, un petit peu euh, à la pauvreté, malheureusement on rigole pas sur ça. Mais bon écoutez, on adore les risques hein. On va parler sur le fait que je fasse 1m90 et que j'ai de la barbe, ça peut-être peut un peu impressionner tu vois. Bah ça y est, on y est carrément là. Hein. Après, je vous cache pas, je me sens un petit peu seul. Il y, y a des gens un peu là-bas, mais je pensais que. Après, vas-y, on est quel jour On est jeudi, mercredi. Ah les Américains, c'est des travailleurs. Ils doivent travailler le mercredi. Alors que moi, je suis le YouTuber chômeur. Gros, je peux me permettre de me pointer à la plage là. Après là, franchement, je regarde dans l'eau, il y a personne à part des surfeurs plus loin. La seule fois que j'ai vu ça de ma vie, c'était à Porto. Et à Porto, je peux vous dire que je comprends pourquoi. L'eau, elle était à moins 72 degrés. C'était absolument, elle te brûlait la peau. T'as moi qui voulais me baigner, je me mange une clim là. Est-ce que vous pensez qu'il y ait une chance que l'eau soit... Bah, Vas-y, c'est quoi Vas-y, ferme ta gueule, Jacques, C'est quoi On va y aller. On va, on va poser le pied, au moins. Oh, oui, oui, c'est une serviette de l'hôtel. RAS, ça joue, elle est pas froide. Tous les éléments composant l'univers, les galaxies, les amas de poussière, les astres, s'éloignent les uns des autres. Ah ouais, L'épicé te détruit le cul Ah que ça sera pas aujourd'hui C'est le burrito du siècle mon Lolo Ça a l'air de tabasser bon. Moi j'ai le béguel Mais bon Ça a l'air bon en vrai mais... En vrai pour 20$ dollars ils auraient pu le mettre quand même hein. Je pense que je bien fait baiser là. <rire> vrai, de vrai, là, <rire> là. Tu veux goûter la fin de mon truc Non, je mange pas de porc ouais, je crois que Le bacon ah, oui. <rire> c'est chaud Et en plus à cause des faux mouvements à l'eau là, Parce que j'ai fait mes planches, Je suis obligé de ressortir la minerve Parce que j'ai mal au cou J'ai un flow hein. Je fais mon pitié <rire> Nous venons d'arriver au hangar où le week-end va se passer. Enfin, le week-end, l'event va se passer. Tout est à l'intérieur. Il y a une petite queue. Mais en plus de la queue, il y a qui Il y a Sho Bonjour monsieur, comment vas-tu Vous allez bien Tu vas bien, bien et vous Tranquille, coucou. T'as une petite caméra toi, oh. ça, là joie T'as vu petit, petite GoPro à l'ancienne et tout. Je vous un peu. Ouais, t'es tout. Donc, voilà. donc vous êtes là, là, bas Ouais, je suis heureux, je suis heureux. Ça va bien. Mec, euh, ouais. franchement, c'est cool. hein avez... Gros portique de sécurité juste là, on va pouvoir passer. Et aujourd'hui, c'est les tests techniques. Je crois qu'on va pouvoir jouer les quand même un petit peu. Mais c'est les tests techniques. On va mettre le Twitch. Ouais. Franchement, il y a 4 heures de prévu, je pense qu'on va pouvoir jouer un peu. Ça m'étonnerait que tu vois, ce soit juste pas mettre pas le Twitch. Ah ouais Ah, ouais, toi, t'es pas on positif, toi verra, Toi, tu penses pas Vas-y, vas-y, on va regarder. Hein. Non, c'est Elise le contenu, là, je, je ne rêve pas. Avec Mika le contenu aussi, ça, Mika Ouais, euh, moi, je suis pas contenu, moi. T'as 40 minutes de retard, c'est ça Là, là je suis arrivé il y a 5 minutes, il l'heure. J'étais en train de vrai. faire de la brasse. Après avoir loupé deux avions. Tu sais que t'as quand même un joli micro, ouais. on a le même. Oh, ouais, ouais, ouais. non, enfin, toi, tu l'as mangé. Non, c'est c'est mon chat. C'est mon chat, elle l' J'ai croqué dans mon micro ou quoi? Bah écoute, frérot, <rire> moi je sais pas. Hein. Ça va, euh... monsieur Pankil, tu vas bien? Ça va, très souvent T'es content? Ouais, franchement, je suis content. Tu es ému? Ouais, mais je suis réticent. Réticent carrément? Je sais que ça va m'attendre si je suis pas fort. Ah. Attends, genre, t'as pression Ah, mais frérot, mais. Tu sais, pas, tu sais pas, tu sais pas. Il a l'impression de fou. T'as l'impression, Mika, t'as envie de perdre ou Non, c'est juste les gens. Ouais, je viens de finir des, euh... <rire> des mondiales là, de Warzone. Si je fais du nouveau Je fais du Donc, euh, je dois prouver en ah, plus sur le 2. Lolo, t'as l'impression, toi, ou pas du tout? L'impression 2, de performer. C'est un nouveau jeu, non, ça va en vrai. En plus pour tester ou tu veux quand même un peu Bah tester après si tu peux faire du bon kill tu le fais tu vois Mais faut jouer tranquille, pas jouer sale tu vois Full Warzone 2 ou tu t'attends quand même un petit peu du multi Ou tu un... t'en bats les couilles du non, multi non, en vrai un peu de multi ça me, ça me dérange pas Mais je pense que aujourd'hui sans tous les gameplays que vous allez voir euh, Même sur les chaînes et tout Les gens qui sont là de base c'est des mecs de Warzone la ouais. plupart tu vois Ouais c'est vrai Gotha, Tryhard toi je te pose même pas la question Ouais normal Moi je suis un joueur de l'âne donc je vais pas ouais. de soucis euh... Warzone 2 ou un petit peu multi quand même Ou tu t'en fous du multi Non j'aimerais bien que ça, ouais ça te plaisir. Bien d'avoir spamé pendant plusieurs mois le jeu moi je sais que ça va durer quelques semaines grand max et puis après ouais, mais ça... si le truc est bon euh, en vrai ça pas durer longtemps ah hein. le jeu il va durer deux ans deux ah ans oui, compétitif vrai, donc ça, putain, mais... on va rentrer dans ce joli hangar et je vais vous montrer à l'intérieur on a des postes de stream qui nous sont dédiés je suis hypé et bienvenue au Call of Duty Next L'event de Modern Warfare 2 Regardez le desk, regardez le French et regardez nos boosts, les boosts de streaming, à quoi ils ressemblent, alors faut que chacun trouve le sien. Je crois que c'est par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique, j'ai le Z, Zach Nani, je suis pas trop dans la merde, hein, je... je risque d'être tout au fond. Mais en tout cas c'est super stylé, il y a la scène en plein milieu, regardez. Grosse scène comme ça, avec dessus une sorte de trophée. Vous pouvez le voir là. Il y a tellement de place, regardez ça, c'est exceptionnel. Oh là là là là Ah ça y est ça m'a hypé Ah ça y est je suis dedans. Franchement ils ont pas fait de la merde. Oh mais attends, je suis à côté de Lolo Ah les Français, on ensemble Ils m'ont mis mon nom de famille, regardez Adad, c'est moi Bon j'aurais préféré Lani, mais me voici. Lohan, Karim, Pingik, Sky. Ah ils sont tous là. Maxwell, Sky, Shoachan, Gotha je suis à l'autre bout de Gotha. C'est à la fois une bonne et à la fois une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle parce que quand t'es à côté de quelqu'un, tu peux t'y mettre plus facilement avec lui. Bonne parce que si t'es suffisamment loin de lui, il y a une chance que t'es pas dans ses parties. Regardez. Ceci est officiellement le setup qu'on va utiliser. Donc. Euh... Il y a OBS là, hop, tout est assez bien branlé, du bon matériel, ça se voit, un gros PC. Et ben bah, sincèrement, ils sont pas foutus de notre gueule, hein. Si le jeu est à la hauteur du setup là, c'est énervé, hein. Putain mec, c'est propre ce qu'ils ont fait, non Attends, toi t'as direct emporté tes scènes Ouais, super. Oh là là. Ouais. Attends, parmi tous les event codes que t'as fait, c'est pas le plus impressionnant en termes de scène là ouais. Je sais pas, après j'en ai fait beaucoup donc je sais pas. Euh... Non, en vrai, il est pas mal. En vrai, ce qui me fait juste peur, c'est que si on joue à Warzone ou en multi avec tous ces gens-là, en fait on a les lobbies les plus durs là. Là-bas, c'est que des Bambis, on ouais. des Juquettes. Ah, ça, c'est des pseudos des mecs qui font peur ça. Et après, je pense qu'en gros, ça doit être mélangé. C'est vrai que là, je vois aussi euh, de MZ, Pratt juste à côté. Ceux-là, là, là en dessous nous, ils sont forts. Et les Bambis, c'est là-bas <rire> C'est vrai que là ici on a du Bambi là. <rire> Et dites-vous que j'ai osé demander à cet homme s'il allait tryhard ou pas hein. Quelle erreur, c'était tellement évident Allez on va sur notre petite bouche On va s'occuper un petit peu de tout ce qui est les scènes etc C'est important de checker les ce soir Je suis avec mon gars Sky, ça me fait plaisir Et avec mon gars Mavzel aussi qui je tiens à dire m'a sauvé cette nuit toujours, avec un adaptateur toujours, toujours. Première ouais. fois que je le rencontre et le, le roi Sky, ouais. tu, tu es là pour tryhard ou pour découvrir tranquille bah, Les deux, normalement j'aime bien découvrir tranquille parce que je suis pas un travailleur mais les gens qui a là, ils vont pas te laisser le choix en fait. Ah. Non, même si tu veux le faire tranquille, alors, au bout d'un moment tu vas dire ok les gars, je me concentre. Et tu sais, sur tous les événements qu'on a fait, les gars, ils niqueraient leur mère pour avoir un bon gameplay. Ok, oui, <rire> on en a fait de l'event avec Sky, même des événements, on avait joué dans, une, dans un gymnase dans l'Iowa où je sais quel état dans le haut. Oh, pour MWR, oui. tu t'en rappelles oh, les forces yeah. de pute. Tu oh, te oh, souviens, l'autre gros bâtard là <rire> Oui, DJ Mekoui DJ Khaled, DJ Khaled le gros bâtard. Il s'en foutait mec, je vous lance et même si Warzone 2 on se doute que ça te bouille, le multi tu vas quand même un peu, t'as envie de tâter un peu ou pas Bah en fait j'avais bien aimé MW, c'est ce qu'on discutait avant. Le problème c'était le faible contenu de map à la sortie, où en fait bah, tu faisais le tour tellement rapidement qu'au bout d'un moment tu commençais à te lasser. J'aimerais, je pense que c'est un souhait de, de, de, de lancer geek, j'aimerais que le jeu t'offre la possibilité de pouvoir geeker comme à l'ancienne et, et de kiffer. Parce que techniquement, tu dis le jeu il est bien ou il n'est pas bien, c'est deux choses, mais tu c'est en termes de contenu, que des fois tu es limité, que même tu kiffes, j'aimerais, même si c'est un peu utopique, j'aimerais retourner dans cette époque à l'ancienne tu dis le multi etc surtout que là le warzone il va sortir bah, on sait pas quand on va le savoir demain il va sortir plus tard donc on aura vraiment le temps sans pression de mettre dans les mouvements les trucs à sans, sans pression en disant vas-y joue le multi montre tranquillement profite chill et je pense que ça va faire du bien après deux ans de warzone où on a un peu énervé ça va faire du bien mon gamin toi ouais, il parle beaucoup trop lui hein. c'est grave hein. C'est grave non mais évidemment non, mais bien, il donne de la texture non mais évidemment <rire> qu'on a parce que là ça fait un an et demi qu'on a rien en vrai non un an à partir de caldera ça a commencé à chuter Caldera c'était... Des... Et puis on a eu quelques rumeurs, c'est pas mal. Tu viens dans quel état d'esprit toi ouais. Excitation tu vois, je, je, je, je suis un peu excité. T'es content là Ouais je suis content, je suis avec toi là. Ça me fait plaisir Ouais c'est marrant parce que, <rire> il a dit je suis avec toi, moi je pue la merde. En fait. <rire> je dis ça mais merci Yama ouais. attends, mais c'est qu'on est bien là. On est pas bien MW2 Le tout ça va être d'essayer de trouver la bonne balance entre le fait de stream et le fait de recorder des vidéos. Parce qu'en fait si tu veux on aura le droit de stream mais il faut que je trouve des moments pour mes gars de Youtube. Hein. Vous là qui regardez, je veux vous trouver du contenu Je veux avoir le temps de pouvoir le faire Alors là aujourd'hui on est mercredi, on est censé que faire les tests techniques Mais il y a le jeu qui est lancé, il y a les trucs OBS C'est un moment où on joue, je suis pas à l'abri de cliquer sur Start Recording Je vous cache pas, euh, pourquoi pas hein. Le matériel est bon, parce que je sais très bien que le moment de Warzone Ça va être long mon pote hein. là, Ils m'ont prévenu qu'il y a que des monstres là Moi ça fait quelques temps que je n'ai pas joué Ça risque d'être sport ça y est les amis, c'est le grand jour On quitte la chambre d'hôtel et on se rend à l'événement donc euh, Le Call of Duty Next démarre aujourd'hui On va pouvoir rejouer à Modern Warfare 2 Et à Warzone 2 on va pouvoir Cette fois découvrir le jeu encore mieux Autant j'ai testé Modern Warfare 2 hier, j'ai pu sortir même Ma vidéo, enfin elle n'est pas encore sortie mais en tout cas elle est prête Donc c'est assez cool, mais là il est même pas 8h du matin et il y a déjà du monde dans le lobby Avec le décalage horaire etc Ça commence très tôt pour nous et on va jouer toute la journée Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'event mais je vous ai déjà montré Déjà un peu hier, donc en fait ce qu'on va faire c'est je vais encore filmer deux trois trucs mais cette vidéo la fin sera dédiée je pense à des extraits des autres français pour leur demander leur avis donc je prendrai la fin de la vidéo pour demander l'avis de skyros de lohan de punk de gotha tout ça qu'est ce qu'ils ont pensé de mw2 pardon et de warzone 2 et ça viendra conclure ce vlog cette fois vous aurez on va dire les que les réactions les plus à chaud tu les plus vives donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner on s'y rend les gars Dans une pub Call of Duty donc euh, ouais Les amis, fin de l'event, ça y est c'est terminé On a pu jouer au multi, faire la vidéo On a également pu jouer à Warzone 2 Et avant que je vous donne mon avis J'avais dit que je demanderais aux frérots avec qui j'ai joué Et même les frérots qui sont là Leur avis à eux On commence avec un de mes trios De nos belles games Warzone à chier Qu'est-ce que t'as pensé d'aujourd'hui, l'event Ton avis sur le jeu, euh, le multi on a, on, a fait des le game, on a fait des games de ouf tout le long de l'après-midi Zéro bug, zéro devra Et en vrai, moi MW 2, j'ai bien kiffé Et Warzone, euh, Lolo disait qu'il aimait bien Moi perso je trouve ça chier <rire> T'aimes pas trop ah, c'est pas trop ce que j'aime. T'as que t'aimes pas Mouvement. Le loot. Le loot quand tu passes de l'inventaire au jeu, y a... non non il y a un bug de sensi je crois. D'accord. Et du coup ça te fait. J'avais ah pas de comme ça. J'étais pas tiré comme un gros goal montant, ah, alors que... Que... De tirer, ouais. Ça me faisait péter un bon, câble. Après on n'a pas pu beaucoup jouer du coup euh... niveau ressenti et tout, je sais pas. Mais nv 2 j'ai bien aimé. Bon bien Lolo, qu'est-ce qu'en as pensé toi aujourd'hui multi Warzone Moi en vrai je dois avouer qu'on a commencé par le multi. Le multi moi j'ai surkiffé. Je me suis régalé, j'ai essayé envoyé vraiment des grosses games à joué contre des mecs genre bouillants. Genre j'ai pris à un moment donné j'étais avec full journaliste, j'ai joué contre. Diaz Biffle, tous ses potes, je les ai enculés. <rire> non, franchement, la v... je les ai soulevés. T'as fait, fait des grosses games. Ouais, ou j'ai fait des grosses games toute l'après-midi. La vérité, évidemment. Let's go Évidemment que ça, ça biaise peut-être un petit peu la chose aussi, tu vois, d'avoir ah, fait des bonnes cool, games, cool. tu vois. Je, je, donc, évidemment que je suis hype par le jeu parce que. Bah, ça fait combien des games 5-6 5-6 games. MW2, moi j'ai trouvé ça très bon. Beaucoup de changements sur le Battle Royale. Je pense qu'ils veulent essayer aussi de, de rendre ça un peu moins euh, compliqué et dur à approcher pour un mec qui joue pas. Le fait d'enlever le de loadout, facilement. je dis pas que c'est plus facile, je dis que c'est plus facile d'arriver. Sur le plus jeu, accessible, plus accessible d'arriver sur le jeu. T'as pas tes armes à monter, Y a pas de tu Et ah. ça te donnera peut-être plus envie aux, aux gens débutants d'arriver sur un jeu en cours. Bah, c'est super. Voilà. Merci les rois. Voilà pour l'avis des frérots avec qui j'ai joué. Moi, le multi, j'ai kiffé. Warzone 2, beaucoup moins, notamment à cause du loot, des bottes et tout. Mais on va continuer à demander l'avis vie. On va demander la de mon sauveur, celui qui m'a permis de dormir dans de bonnes conditions. Je serai toujours là pour toi, Zach. Le quoi roi c'est là Mais oui, je suis content de te voir Pareil, pareil, pareil. Sincèrement. Qu'est-ce que tu veux savoir quel a été ton avis du coup ou le multi Warzone 2. Alors en multi, rapide. je pense que tout le monde l'a vu. Je pense que tout le monde que tu es allé voir le slide. Ouais. Évidemment le slide, ça a ralentit de fou le gameplay. Mais après moi ce que je pense c'est que c'est vraiment MW2 en fait. Tu retrouves des mécaniques que avais sur MW, le jeu, moi gros point positif c'est la beauté du jeu. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est je ouais, un jeu magnifique. Bien, moi. Hein. moi les couleurs et tout j'aime bien, ouais, bien. Ouais je trouve le jeu très beau. Les maps aussi je kiffe bien. Petite, bien bien faite, pas, pas trop compliqué. Pas fou les glitchs, les détails. Ouais mer, non non là, non, ouais, tête, non non non non Au niveau de Warzone peut-être. Au niveau Warzone le gros point négatif c'est le loot. Le loot c'est horrible. Le loot dans les caisses, sur pas et le loot dans le sac à dos. Mais je pense que tout le monde a dû te dire, ça. Je termine la rangée, je me permets. J'ai demandé à mon roi ici présent, mon Gascaille. Salut J'avais dit que je viendrais te le demander en oh, rapide. Ton avis, multi Warzone comme ça, genre à chaud. Là, on sort de l'event, tu viens de couper ton stream. Qu'est-ce que t'en dis Multi, bien. Point positif, les graphismes et le son. Ouais. Vraiment, le, le son, euh, quand t'as le casque et le son qui tape, c'est incroyable. Les graphismes, c'est beau. Le gameplay était bon, c'était fluide, euh, ça s'enchaînait bien. En règle générale, c'était plaisant. Juste, voilà, je pense que tout le monde a dit la même chose. Et les glissades, elles servent à rien. Parce qu'en fait, dès que tu fais la glissade bah t'es vulnérable t'es engagé dans un truc voilà de fou, ouais. et si y a un mec devant toi et eh bah t'es mort le time to kill est euh, quand même assez rapide bon après là on est en LAN les gens en face sont super bons ils louent pas une balle donc ça biaise un petit peu le, la, perspection. la la perspective la, la perception enfin, voilà. on a compris on a compris finalement les sauts sont plus intéressants que la glissade mais mis à part ça c'était bien et Warzone 2 Warzone 2 euh, c'est mitigé là franchement le gameplay était bon puisque c'est MW la map elle est super cool c'est beau le son est super bon donc pareil tu vois je là dessus en termes d'audio et en termes de graphisme ils ont fait un bon travail le loot Abominable, abominable, Ça va pas du tout. voilà, ah là, là, vraiment tu non. Non non, coupez tout. On est d'accord. Refaites un truc. Pareil les bottes et tout. L euh, ouais, les ping. Euh... Les bottes, ils servent à rien. Tu pinges un truc, tu sais jamais. Tu prends une prime, tu sais même pas où c'est, tu vois rien. Ça manque de couleurs ça manque de trucs vifs. Tu sais qui, euh, qui permet de distinguer ah, les choses Même les coffres, y a pas de bruit. Tu sais jamais qu'il y a un coffre. Tu rentres dedans. L'histoire du sac, Il faut aller loot Il faut poser des objets pour en prendre d'autres. Tu peux pas prendre toutes les mutes. Ça, si il garde ça, clairement, il y a, y a du, du taf à faire. Ouais. Sans ça, ouais. Parce qu'en fait, le, le succès de Warzone je pense que c'est l'accessibilité. Tout le monde peut arriver. Tu ouvres le coffre, tu tombes, tu passes dessus, ça loot. Tu sais pas ce que t'as pris, mais tu l'as pris. Et voilà les couleurs des armes, tu sais, si t'as des armes légendaires, vertes, violettes et tout, là c'était trop neutre et il y a un gros taf à faire. Et bah merci à toi le frérot Sky pour l'avis, vie, t'as géré. Et je suis content de pouvoir vous demander comme ça, tu vois, aux créateurs leur avis à chaud. Euh, même si la vie à chaud c'est pas toujours le plus pertinent parce que tu connais c'est avec un peu de temps et un peu plus de temps d'ailleurs qu'on commence à avoir un avis de plus en plus forgé. Mais pour conclure le vlog je me pensais que c'était cool euh, de le faire. Alors là on va rentrer à l'hôtel et juste après à l'hôtel on va être posé entre nous. Si j'arrive j'essaye de gratter la vie de Karim, de chaud et je pense que ça conclura un petit peu correctement ce vlog. autant couleur Finalement, ce voyage, il était encore mieux que ce que je pensais. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir rejouer à une licence pour laquelle je suis fan avec des hauts et des bas depuis maintenant 13 ans, que j'avais abandonné ces derniers mois sur ma chaîne, mais que je suis content d'avoir pu vous ramener ponctuellement. J'ai pu revoir des frérots que j'avais pas croisés depuis un moment. Gotha, Shoachin, Lolo, Monsieur le V12, on avait un bon groupe, c'était vraiment kiffant, et je suis content d'avoir pu y jouer. Alors, j'ai été beaucoup plus fan de Modern Warfare 2 multijoueur que de Warzone 2, donc j'ai pas trop apprécié le loot, les couleurs, les pings, les bots. Bon, il y a du potentiel quand même. Mais je vous cache pas que j'ai vraiment préféré le multi Et c'est là où je me suis rappelé qu'avant tout Je suis un joueur de multi Et pas un joueur de battle royale Pour autant c'était pas à jeter non plus C'était sympa Et je conclurai cette vidéo sur ça Je n'ai pas pu choper la vie des personnes en plus que je voulais Dans la mesure où une fois l'événement terminé Tout le monde était chill, posé, tout ça Je me suis dit que j'avais pas dérangé Que j'avais assez de contenu J'espère que vous avez passé un bon moment sur ce vlog Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche Ou un bon début de semaine Ciao ciao